Bienvenue à la prochaine étape d'installation de la borne ZAPTEC GO. Les étapes de cette configuration doivent être effectuées par l'installateur électrique. Pour commencer, téléchargez l'application mobile ZAPTEC. Une fois identifiée, cliquez sur l'icône en haut à gauche, puis sur le bouton « Install ZAPTEC GO », scannez le QR code situé sur l'autocollant de la façade de la borne. Saisissez le code PIN indiqué sur la page de couverture du guide de démarrage rapide fourni avec la borne. Configurez le chargeur. Renseignez la taille du disjoncteur et la sortie maximale. Lorsque l'indicateur d'état lumineux de la borne passe de l'orange au blanc, cela signifie que vous avez configuré la borne avec succès. Vous pouvez paramétrer un maximum de trois bornes Zaptec Go par installation, station de recharge. Accédez au site zaptec.com support pour en savoir plus. Vous pouvez maintenant procéder à la réception du Zaptec Go par votre client. Le client devra se connecter à la borne avec l'application Zaptec afin de bénéficier de toutes les fonctions de cette dernière.